Salut les astros Alors euh, bah écoutez, ce soir c'est une soirée de test. J'ai téléchargé Fire Capture, une ancienne version de Fire Capture qui prend en charge les webcams parce que je vais tester ce soir premièrement euh, la bresseur microcular Full HD et je vais également essayer euh, une webcam, une webcam que j'ai transformée en caméra, euh, en astro caméra. Donc, c'est pas la première webcam que vous avez pu voir dans le bricolage. Euh, ma webcam, hein. j'en ai fait une autre. J'ai acheté une webcam un peu plus sensible. C'est une caméra euh, 15 mégapixels. Donc, euh, par rapport à l'ancienne, qui était une caméra à 3 mégapixels, il y aura quand même une petite différence. Alors, on va tester Fire Capture pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même des paramétrages bien spécifiques, notamment des paramétrages qui tiennent compte euh, des pré-réglages, qui tiennent compte du type d'objet qu'on observe, notamment les planètes. Euh, on peut régler l'histogramme en direct, régler tout ce qui est euh, Saturation, gain, euh, lumière, contraste, etc. Qu'avec le petit logiciel qui marche très bien d'ailleurs hein, de Bresser, hein, euh, Cam Lab Light, mais comme son nom le dit, c'est du Light, Cam Lab Light. Hein, c'est pas euh, le, meilleur, euh, le meilleur logiciel. Ça dépanne pour commencer, mais moi voilà, je vais essayer de faire une capture ce soir. Donc euh, on va se mettre euh, direct. Euh, dans le jardin avec la L70 900 et puis on va voir donc on va faire un shoot de Jupiter. Voilà les amis, à tout de suite. Voilà, on suit le petit fil, le petit fil électrique, hop là, qui va nous amener directement, voilà. Donc, euh, l'ordinateur sur la chaise de jardin, vous avez ensuite euh, eh ben, la belle lunette avec euh, la microculaire branchée directement sur le port USB. Ah, bah ben non, elle n'est pas branchée. <rire> voilà, hein, on va faire le malin, on va la brancher. Voilà, hop là. Ah, à l'envers comme d'hab. C'est un coup sur deux. Ah, pas facile. Voilà. Donc qui est branché Comme je disais, euh, sur l'ordinateur a voilà, la prise USB, on est en USB 2 donc ça va pas être super rapide. Alors j'ai la paire de jumelles, hein. ça je la prends tout le temps, même si je sais que je vais shooter euh, euh, Jupiter. Alors, tiens, comme de par, bien entendu, on a Momo l'astrochien. Ah Momo. Momo il n'aime pas les lampes, ça euh, hein. l'aveugle. Euh, on va quand même allumer l'ordinateur, hein, ça serait une bonne idée. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de, de, de tension sur le câble. Voilà. Je sais que Fred n'est pas, pas fan de Windows, et il a tout à fait raison. Euh, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit Mac. alors euh, Paix et sérénité euh, donc, euh, au MacBook de Fred. Hein, hein, mon Momo Mon petit Maurice on va aller shooter Jupiter aujourd'hui, d'accord Ça ne va pas durer autant. on pourra aller se coucher. Hein Alors le plaisir de Maurice, c'est d'attendre que j'aille me coucher. Hein Et il se met en boule euh, au pied du lit, dans sa couverture préférée. Celle qu'il ne faut jamais laver. Hein voilà. Alors, voilà. Donc, on va euh, cliquer sur le raccourci Fire Capture. Voilà, donc comme vous le constatez, euh, micro couleur Full HD euh, est détecté puisque j'y ai installé les drivers. Voilà, hop. Donc, démarrage. Voilà, la micro est bien détectée. Voilà. Alors c'est tout noir, c'est normal, c'est tout noir parce que voilà. J'enlève le cache, hein Quand même. Hop. Tu pu me le dire, un hein, moment. Il y avait le cache. Bon, alors. Eh ben, on va, on va pointer le télescope en direction de Jupiter, parce que là, bon bah on voit pas grand-chose. Donc là, ici, on est en, on est au max au niveau résolution, euh, enfin au niveau FPS. On pourrait mettre 60, 30, 15, 10, 5. Oui, c'est assez. Là, je mets le max, le max possible. Voilà. Euh, on va tout de suite euh, choisir euh, le type de cible. Alors, hop, comment ça marche euh, le type de cible Que je dis pas de bêtises, c'est par ici, je crois. Euh... Tuc tuc. Ouh, la prise en main est un peu délicate euh, non non ça c'est l'auto alignement on va pas le prendre ça c'est je ne sais pas voilà ça je ne sais pas non plus euh, il se passe rien euh, ah bah c'est pour choisir le la sélection du dossier racine bon c'était pas ça ah bah voilà jupiter ah bah c'est déjà jupiter hein voilà j'avais fait des réglages, donc on peut choisir euh, Jupiter, Mars, la Lune, Saturne ou Vénus ou éditer son propre profil. Donc là, je vais utiliser celui qui est fait par les euh, spécialistes qui ont fait fire euh, capture. Donc j'ai limité à 90 secondes, donc ça c'est euh, le, euh, le petit tuto euh, euh, du live euh, que j'ai loupé hein, euh, de Christophe qui, qui disait, voilà 90 secondes pour éviter euh, de prendre des euh, un, un Jupiter qui tourne trop vite. Je l'ai mis en fichier SER parce que ça prend beaucoup moins de place que du AVI. Et euh, voilà, Registax et Pipe, euh, bah, ça lit pas mal le serre. Hein. Euh, donc là, c'est pour euh, lancer la lecture. L'histogramme, pour l'instant, il est plat parce qu'on aucune euh, on n'a aucune source de lumière. Euh, ici, l'auto-alignement, le réticule, on pourrait mettre le réticule, hein, ça peut être marrant, hein, mais bon, on ne va, le... va pas le mettre. Euh, alors, est-ce qu'on fait des darks euh, On peut faire des darks, ouais, on fera des darks tout à l'heure. Euh... Ah ben voilà, bon, allez, on va capturer tout ça, on va se pointer. Alors, pour pointer, moi je me suis acheté, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mon nouvel équipement aussi j'ai oublié de vous en parler donc c'est un poiteur euh, poite rouge que je me suis procuré pour 20 euros sur euh, enfin, 19 euros très exactement sur astro shop .be euh, -E, -E. -E, c'est les belges d'e c'est les allemands voilà ça c'est parce que je vis trop dans le à côté de la frontière belge donc voilà alors on va l'allumer donc ça s'allume ici petit, petit bouton voilà. Non, ben, elle était déjà allumée j'espère qu'il y a encore de la batterie voilà. et puis normalement hop là je sais pas si on voit bien hein, le, le petit point rouge qui se trouve là au centre c'est pas évident à, à prendre en, en, à la caméra mais bon euh, croyez moi il y a un petit point rouge qui euh, illumine qui le illumine, euh, le, le, le viseur. Bah, donc on va viser Jupiter qui se trouve là bas Donc voilà, on va lancer la capture donc là on a une jolie Jupiter j'espère qu'elle sera belle j'ai l'impression que ça lague un peu quand même on va la recentrer Hop là j'étais trop loin ouais. voilà hop c'est reparti mieux comme ça on voit mieux quand la caméra est dans le dans l'axe de l'écran problème avec les écrans d'ordinateur hein. faut pas grand chose des fois hein. voilà Alors, au niveau correction gamma, est-ce qu'il y a quelque chose à faire mmh. Au niveau de l'exposition, voilà, si je la mets trop, ça ne va pas. Au niveau du gain, ah. ça disparaît vite, hein Ça disparaît vite. Ah, hop, voilà. Ça disparaît très vite. Voilà. Bon, le réglage du gars ça change pas grand chose j'ai l'impression que je suis flou hein, quand même hein. on va essayer de faire une mise au point plus, plus propre alors une mise au point plus propre qu'est ce que ça donne ouais, dès que tu bouges bon je sais pas si je suis un peu plus net mais bon on va relancer une Hop. on va relancer une capture Donc ça ça enregistre au niveau de la au niveau du l'histogramme euh, j'y comprends que dalle ah, j'ai le rouge qui est à 41% le vert à 42 et le le bleu à 30% je sais pas si c'est bien euh, c'est à peu près les mêmes valeurs sauf peut-être le bleu qui est un petit peu en dessous je sais pas si ça a une influence sur euh, l'image la... Voilà. En tout cas, ça enregistre toujours. Voilà. Rec. REC, record, mes chers amis Astro. On va changer de caméra, donc voilà. On va utiliser cette caméra. Donc, c'est une petite webcam que j'ai trafiqué hein, comme. Euh, c'est le même, le même principe que le bricolage précédent, hein, voilà, c'est un capuchon euh, qui va direct euh, dans le porte-oculaire. Voilà. Et on va utiliser, hop, je vais la placer, je serre la vis, et on va placer tout ça sur le port USB on va se reconnecter et cette fois ci on va prendre donc euh, caméra usb2 pc caméra voilà celui-là je peux pas se connecter bon on va sortir on va fermer tout le bazar on va rallumer le programme c'est pas grave hein quand ça passe pas par la, par la porte on passe par la fenêtre voilà la webcam est détectée donc là il me met 60 fps je vais me mettre en max voilà hop on va revenir sur jupiter et on va faire ça a sauté visiblement il n'aime pas ma caméra caméra 2 ok la caméra 1, c'est la caméra de l'ordinateur, donc caméra 2. Alors, si ça, ça ressaute, ça veut dire que le profil de Jupiter ne fonctionne pas. Ouais, ça ressaute. Bon, ben, on a encore perdu la caméra. Quand ça ne veut pas, ça veut pas. Alors, comme il est déjà euh, 22h33, ah, que j'ai une bonne journée de travail demain, je me lève à 5h du mat, 4h45, 5h du mat, ah, on va aller se coucher, hein? Moi je dis, il est où Momo? Oh bah. Momo il dort déjà, Momo il dort à la belle étoile. Bon, j'ai mes voisins qui sont en train de faire la fête, Momo qui dort, l'ordinateur qui merde. Bon, bah. Ben... Du coup, moi je dis, il est temps de rentrer. Parce que.. Il y en a marre. Donc voilà, ça c'est aussi euh, ce que je voulais vous montrer. L'astronomie amateur, c'est pas mal de, de plaisir, mais c'est aussi euh, pas mal parfois de, de déception, d'attente. Mais c'est pas grave. On y retournera demain, ou après-demain, ou après-après-demain, et on a toute la vie devant soi pour observer tout ce qu'il y a à voir. Alors, on ne va, se... va pas se fixer à un objectif qu'on y... n'arrivera pas aujourd'hui. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein vous le savez très bien. Vous qui êtes aussi des passionnés, vous savez que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc là, dodo, on va rentrer, on va se coucher. Allez, ciao, bye, et à très bientôt les astros. Allez hop on sort, on remet son petit oculaire, on ferme le PC, allez les amis, rideau